Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Vidéo, truc et astuces, comment nettoyer son four après la pyrolyse. Alors, petit rappel, la pyrolyse c'est donc un nettoyage automatique du four. Le four monte à 500 degrés et, et brûle toutes les graisses à l'intérieur. Avantage, il nettoie vraiment votre four en profondeur et enlève même l'odeur des petites éclaboussures qui auraient pu arriver sur le dessus de la grille. Alors, après une pyrolyse, attention qui est différent d'une catalyse, une pyrolyse. Que, que doit-on faire à l'intérieur du four et bien c'est assez simple, vous avez donc en fait de la suie, voilà, qui est donc le résidu des graisses qui ont littéralement brûlé à l'intérieur du four. Vous prenez simplement une loque humide, voilà, légèrement humide, pas besoin donc d'humidifier votre four trop fort, et vous passez légèrement à l'intérieur de votre four. Vous faites ça évidemment bien sur les joints, un peu partout, vous enlevez donc les résidus. Vous passez évidemment aussi sur la porte. Ça, chaque fois que vous avez terminé une pyrolyse, essuyez la poussière que vous avez dedans. Si après, vous désirez un peu le sécher, remettez la chaleur tournante histoire de sécher un peu l'humidité résiduelle à l'intérieur ou simplement reventiler un peu pour enlever un peu ces petites poussières-là. Mais il est impératif d'enlever avec une, une éponge microfibre la petite poussière à l'intérieur pour éviter simplement que ça se retrouve sur votre nourriture. Quand c'est terminé, vous pouvez également laisser votre four ouvert quelques minutes histoire de sécher légèrement et vous avez à ce moment-là un four totalement neuf. Voilà, impératif à faire juste après la pyrolyse. Voilà, pour d'autres explications, d'autres trucs et astuces, suivez-nous sur Facebook, laissez des commentaires ou partagez ces vidéos. Laissez également des commentaires sur notre chaîne YouTube, ça me donnera encore des idées, partagez un peu vos expériences à vous. On se suit sur les panneaux Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao